Merci Maddy, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je suis très étonnée à fois d'avoir autant de personnes fidèles à ma chaîne. En tout cas, merci. Alors je vais revenir encore tout, tout, toutes, ces, toutes ces obligations euh, piqûres en France. Je sais que les questions reviennent toujours, toujours à quand la fin de l'obligation pour les aides-soignants, mais pas que hein, les pompiers, enfin bon, il y en a toute une flopée, hein, je ne vais pas aller lire ici, enfin tous ceux qui sont obligés pour garder leur métier, à quand la fin du pass, à quand la fin des masques. Donc je vais essayer de voir euh, avec le quand, on sait qu'il devrait bien y avoir la fin de tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau des dates, ma foi, c'est déjà plus difficile. Bon, alors on va commencer déjà à quand la fin de l'obligation pour les soignants, pompiers, etc. Et donc on va regarder ce qui sort. Donc je vais essayer déjà de voir si on peut avoir des détails avec le jeu Habitat, que je vous montre. Et puis également si on pourra avoir une idée de la date. Toujours difficile hein, en voyance. Bon. Ok, alors on y va. On va déjà commencer par l'obligation pour euh, donc les, les professions euh, visées. Voilà. Alors, à quand la fin de l'obligation pour certaines catégories de personnes Alors, en France. Voilà. On va voir ce qui sort. Alors, on a le petit castor qui ronge et la télé. Bon. Alors là, on a les médias, quand même, qui font un travail de sape. Hein en fait, on a les deux ici. Donc, les médias, les médias vont mettre la pression pour, justement, obliger de plus en plus ces personnes-là eh à se rendre au rendez-vous piqûre. C'est ça que ça me dit. Hein Alors, à quand la fin de la piqûre pour, déjà, les catégories concernées donc on va faire tiens on va faire quatre cartes on va voir ce qui sort alors on a la cabane ok les gens qui commencent à se poser des questions quand même alors la cabane pour l'instant ça me fait penser au centre de vax ça me fait penser aussi euh, ça me fait penser aussi aux gens qui se rendent au travail à dire à l'outil de travail bon, ça peut être les deux en fait hein. j'ai pas trop d'idées là hein, parce que c'est qu'une maison donc euh, bon mais en tout cas là par contre c'est clair hein. il ya les gens vraiment qui commencent à se poser des questions et à se demander est-ce que le jeu en vaut la chandelle est ce que je vais faire ce qu'il me demande et renier qui je suis renier mes intimes convictions donc là vraiment il ya euh, le fait d'être face à soi et de prendre une décision importante. Là, on peut plus tricher. Hein. Ici, il ben, y a des gens qui vont choisir euh, la liberté, pardon, dans l'autre sens. Voilà, c'est une personne qui plonge. Donc, désir de liberté, désir de s'affranchir de tout ça. Et puis aussi, les personnes qui font le choix, justement, de la liberté. Et ici, ma foi, eh bien, euh, c'est parlant. Malheureusement, beaucoup de victimes, puisque beaucoup de personnes qui vont... Euh, qui vont être devant le fait accompli, des arbres abattus. Alors, attention, hein, ne me comprenez pas mal. Quand je dis beaucoup de victimes, c'est dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur travail. Ça, ce sont des victimes pour moi. Il y a des personnes qui vont avoir des effets secondaires. Pour moi, ce sont aussi des victimes. Et il y a des personnes qui seront obligées de faire ce qu'on leur dise. Et pour moi, ce sont aussi des victimes. Donc, déjà, je me dis que, bah, malheureusement... Il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui vont perdre soit leur emploi, soit leur santé, euh, voilà, soit, euh, soit leur liberté. Enfin bon. Donc déjà, ça, c'est la première étape. Bon, je sais, je ne vous apprends rien. Alors, on va remettre une carte ici parce que je la comprends pas trop celle-là. Il peut y avoir plusieurs sens. Hein. Et on va se concentrer aussi surtout donc, sur la carte du camp. Mais avant de savoir retourner celle-ci. Bon, encore une question de maison. Donc ça, c'est la question de refuge. Alors, ça veut dire quoi Ça voudrait dire que le jeu se dit, en fait, de se mettre vraiment à l'abri, hein, quelque part. Ça fait penser à ça, hein. se mettre à l'abri. Bon, c'est juste un conseil de prudence. Ça ne donne pas énormément d'indices ici. Par contre, celui-ci est vraiment parlant. Bien. Alors, on va essayer de vraiment d'embrayer un peu plus sur le futur maintenant et de savoir... Alors déjà, est-ce que ça va s'arrêter d'ici 2021 Il faut cibler parce que sinon, le jeu, il va répondre de façon trop vague et ce n'est pas ce qu'on veut. Est-ce que l'obligation, donc, pour les personnes qui sont obligées de le faire, pour garder leur emploi, est-ce que cette obligation va s'arrêter sur 2021 Bon, on a quand même une satisfaction ici. Alors, ce sont les villageois. Hein, donc, c'est une tribu. Alors, ça fait penser aux gens qui sont solidaires et qui sont contents. Donc, il va y avoir un gain cause. Pardon, je m'aperçois que vous avez un, un, un reflet. Euh, ben oui, parce que comme je fais le tirage le soir, du coup, j'ai des effets de lumière. Bon, on ne va pas trop m'y arriver. Alors, peut-être comme ça, en rapprochant un peu. Bon, on va faire bouger un peu les cartes, voilà, que vous voyez bien tout. Alors, je disais ici qu'en fait, on a quand même des gens qui, ont, qui quand même ont l'air d'être satisfaits. bon, donc pour moi ça devrait s'arrêter déjà sur 2021 puisque j'ai pas de carte négative, ok donc ça s'arrête sur 2021 donc on a encore trois mois alors pour cibler on va essayer de voir mois par mois, alors je vous promets rien hein, c'est un test hein, évidemment hein. si ça marche tant mieux, hein, je serai la première surprise et ravie sinon ma foi, euh, bon bah écoutez on fait ce qu'on peut, hein. alors sinon je vais regarder en astrologie alors, est-ce que ça va s'arrêter sur octobre Ben, j'ai quand même l'ours qui est en train de regarder l'arbre. Enfin, qui est en train de chercher l'arbre. Hein, en, en fait, c'est intéressant. Cette... Il y avait un arbre ici. Et on voit que l'ours, il est en train de lever la tête en se demandant mais où est passé l'arbre Il a disparu. Bon, donc c'est pas vraiment... Euh... C'est pas vraiment une bonne carte. Vous voyez, je pensais que ce serait sur octobre, mais non. Sur octobre, je pense pas. Alors, est-ce que ça va être sur novembre Encore des sacrifices. Vous avez euh, ici le sauvage qui contemple sa, sa cargaison de défense. Alors, défense, défense immunitaire, comme l'avait très, très justement dit quelqu'un dans les commentaires. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Hein. C'est une moisson de défense humanitaire, parce que les gens, justement, ils ont reçu la piqûre. Bon. Alors, est-ce que ça va s'arrêter en décembre On n'a plus tellement le choix, maintenant. Alors, là, en décembre, on a la fumée. Ben, vous voyez, en fait, hein, le temps, comme, il est difficile, hein, parce que moi, je pense quand même qu'il y aura des choses sur octobre, très, très puissantes. Mais ça ne veut pas dire que la fin sera sur octobre, malgré tout. Puisque, apparemment, le jeu... Alors, ce jeu-là me dit que ce serait plutôt vers décembre, où là, on aurait des oiseaux, alors qui s'envolent, et de la fumée. Donc, ça veut déjà dire que sur décembre, ça va on va continuer les, les, les, les, les, les manifestations, mais que là, il va y avoir des choses sérieuses. Vous voyez, hein, comme le jeu, il change, hein. On parle octobre rouge, alors j'ai entendu ça à beaucoup de personnes, médiums, tout ça, connectés, qui parlent octobre rouge, novembre noir. C'est pas faux, hein C'est vrai que moi, je crois que vraiment octobre, novembre, décembre vont être des mois qui vont être très très durs. Après, évidemment, les questions de date, ma foi, il peut y avoir des décalages, hein Je vous le dis déjà, hein bon. Mais en tout cas... Euh... En tout cas, c'est plutôt parti pour s'arrêter sur décembre. Alors, on va essayer de voir avec un autre jeu pour voir si on a les mêmes choses. Autant les vérifier. Hein. Je vais prendre l'autre jeu et on va reposer les mêmes questions, pour savoir ce qui sort. Donc, est-ce que l'obligation de la piqûre va s'arrêter sur octobre Ici, on a les personnes âgées. Donc, ça voudrait dire que les personnes âgées, on va leur demander d'aller faire la troisième dose, c'est ça que j'aime ça bien spontanément moi. Mais par rapport à l'obligation, j'ai pas de réponse. Bon, est-ce que ça, l'obligation va s'arrêter sur novembre Il va y avoir des espèces de recommandations encore. Donc je pense pas que ça va s'arrêter. Des recommandations pour se faire justement injecter la piqûre. Et sur décembre, ouais. Donc là, ça change la tonalité, change sur décembre c'est comme si on montait d'un cran hein. on a du rouge ici du rouge là les fumées les gens qui s'en vont ou qui partent et ici les gens qui crient ou la peur bon donc c'est comme si vraiment ça allait escalader hein. alors on va prendre le troisième jeu puis on va voir hein. on va continuer c'est un petit test que je fais en, en, avec vous puis ça nous donne peut-être des informations alors sur octobre on a quand même alors des espèces de comète ou de cygne. Bon, mais j'ai quand même pas l'impression que les choses s'arrêtent sur novembre. Ah là on a les fameux euh, les incendies. Attendez c'est dans quel sens C'est comme ça je crois. Ouais c'est difficile à voir parce qu'on a les flammes ici. Donc, vous voyez ce que je vous dis hein, Ça ça escalade en fait et descendre. Ok. Donc là, quand même, il y a une transformation. C'est comme si, en fait, il allait, on allait atteindre un point culminant en novembre. Alors, peut-être ce fameux novembre noir dont beaucoup de voyants parlent. Et que finalement, en décembre, il y aura quelque chose qui va faire qu'il euh, va y avoir des départs ou des gens qui vont partir. C'est curieux parce que c'est vrai que j'ai des amis qui sont dans la voyance et qui m'ont dit qu'ils voyaient beaucoup de gens partir, pour une raison ou une autre. Donc ça pourrait montrer aussi un tournant là sur décembre. C'est comme si en fait on allait atteindre un pic et que les choses ensuite allaient enfin redescendre. Bon. Donc octobre, ça continue. On ira... Je vous ai fait les prévisions sur octobre. Alors maintenant, bon bah c'est pas ça, c'est pas ça, hein, si je peux me tromper. Ce sera peut-être simplement décalé sur novembre. Et ça, c'est possible, hein, la question du temps, euh, bon. Et ensuite, eh bien, on a décembre où là, on a des choses quand même qui vont culminer puis qui peuvent re redescendre un peu comme un souffle. Bon, on va refaire avec un petit grec avec le 32. Donc déjà, l'obligation, ben, elle continue au moins jusqu'en novembre. Et puis après, il y a des choses qui vont se passer sur novembre, décembre. Ouais. On va regarder. Alors, est-ce que l'obligation VAX va s'arrêter sur octobre. On va regarder ce que dit le jeu. Neuf de cœur. Non, c'est... Neuf de cœur, ça veut dire que c'est un souhait qui est très fort. Hein. Bon. Sur novembre. Ah, vous voyez que là, par contre, j'ai un oui. Ouais, donc en fait, ça va être à la charnière. Hein. Entre novembre et décembre, parce qu'on va justement avoir de la violence, ici. Qui va... Euh, qui va escalader. Ouais, donc c'est bien les, vraiment les trois derniers mois. Hein. Et décembre... On va voir pour.. Euh, voilà. Et 10 de trèfle, bah c'est quand même euh, là, euh, ça va déjà un peu mieux. Même si j'ai quand même ces cartes-là, mais je vous dis au niveau. De c'est des questions de semaine, en fait. Hein. Novembre, décembre, ne me demandez pas les dates près. Hein. Parfois, je le fais pour m'amuser, mais enfin, bon, je crois que personne ne peut le faire. Hein. En enfin, fait, ce, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ici, on a vraiment le feu. Et là, on a encore le feu sur novembre, décembre. Je vous voyez bien. Je compte la carte. Je suis désolée pour les effets de lumière. Voilà. Et en fait, cette carte-là, c'est alors soit c'est euh, des recommandations. En tout cas, il y a quelqu'un qui demande conseil là. Donc, il va quand même y avoir, à mon avis, des gens qui vont commencer à dire euh, bah, peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça. Hein J'ai euh, vu déjà que l'OMS euh, euh, ne recommandait pas la piqûre pour les enfants, je crois. Hein bon, il y a l'interdiction de Moderna, je ne sais plus dans quel pays, pardon, j'aurais dû vérifier avant. Pour les jeunes, les, jeunes, les jeunes gens, enfin les, les ados, quoi. Ils ont arrêté ça, je ne sais plus dans quel pays. Vous regarderez, hein, vous, vous, vous, vous, vous arriverez à trop, retrouver l'information. Donc, il y a quand même des gens ici qui vont quand même essayer de faire marche arrière, j'ai l'impression. Ouais, donc, mais il y a quand même une escalation, pardon, une escalade, excusez-moi, de la violence en novembre-décembre. Ok. Donc, ça va, ça va vraiment s'arrêter sur la fin d'année. Bon. On va regarder la fin du pass maintenant. Je vais faire une petite pause pour faire la deuxième partie de la vidéo. Voilà, donc deuxième partie, on va faire à quand la fin du pass. Ah, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. Elle est amusante cette carte-là, hein, la personne qui, euh, qui traverse inconsciente du danger. Mais ça, ça peut être les gens avec le QR code. Hein. Je crois que les personnes qui ont le pass ne se rendent pas compte Combien c'est dangereux, puisque les données sont accessibles, à ma foi, euh, presque à tout le monde. Hein. En tout cas, à l'État, ça c'est sûr. Hein. Et puis, euh, c'est très facile aussi de, de pirater les données. Hein. Enfin bon, ça fait penser à ça, moi, spontanément. Alors, on va repartir sur la question. À quand la fin du pass On va faire pareil, si vous voulez bien. Ah, j'ai une carte qui s'est... J'ai mal... Euh... J'ai mal déclassé mes cartes. Voilà, il y avait Mythos qui était dans Habitat. Alors, à quand la fin du pass On va regarder ce qui sort. Ce serait amusant si on avait un peu les mêmes choses. Alors, on a la coupe. On a... Ah, on a vraiment les oiseaux et les oiseaux. Donc, on a quand même deux cartes qui vont euh, toutes les deux vers le sens de la liberté. Ma foi, oui, c'est vrai. C'est l'aspiration à la liberté. La fin du pass, ce serait effectivement... Euh... Enfin, le retour à la liberté. Alors, à quand la fin du pass hein, Je suis toujours sur la France. Voilà. Alors, bah tiens, on a, on a la même carte. Pour ça, je les ai mélangées. Bon, bah là, il y a des choses qui sont, qui sont abattues, hein, qui, sont, qui ont disparu. Ici, on a l'envie de retourner à, effectivement, beaucoup plus de sérénité et de paix. Il y a de la joie ici et il y a l'envol. Bon. Alors, il y a quand même un espoir que ce passe ici se termine rapidement. En tout cas, ça va se terminer. Plutôt, on va dire quelque chose comme ça. Que, effectivement, ici, on va perdre des choses. Hein, il y a les notions de sacrifice hein, ici avec l'arbre abattu. Mais qu'on va de nouveau vers un retour vers la liberté. Bon, ça, le jeu est optimiste. On va quand même mettre une carte sur l'ours. Mais c'est toujours pareil, hein, les gens qui ont le pass, de toute façon, c'est les gens qui se sont fait... Euh, voilà, qui sont fait Donc, euh, une destruction. Hein. Donc ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Bon. Alors maintenant, on va voir au niveau du temps. Alors, est-ce que... On va reprendre pareil. Hein, est-ce que ça va se faire en octobre On va faire le même jeu, attendez. On va voir si c'est cohérent. Hein. Alors, est-ce que le, le pass va s'arrêter en octobre Il y a toujours des choses cachées en octobre. C'est pas clair en fait, c'est pas, pas clair. Alors on va remettre une autre carte parce que c'est pas vraiment un oui ou un non. Ah, il y a quand même un arrêt. Mais ça, ça fait penser aussi aux grèves. Donc ça va euh, certainement poser problème, hein, toutes ces grèves sur octobre. Alors, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Mais peut-être, on va voir. Est-ce que ça va s'arrêter sur novembre Il y a de l'eau. Alors ça, c'est les concessions. Ça me fait penser, euh, vous savez, quand on met de l'eau dans son vin alors bon, évidemment, il n'y a pas de vin là, mais c'est ce qui vient de me venir à l'esprit, l'eau. Et puis, il va y avoir des clarifications sur novembre. Ok, ça a l'air d'être mieux quand même. Et sur décembre, bon, là, il y a des choses, c'est comme si en fait, c'était le fait était déjà accompli curieusement. Parce que j'ai la tortue. C'est un peu bizarre, hein, parce que là, ça voudrait dire que c'est plutôt sur octobre-novembre, alors qu'on a toujours l'obligation qui continue à quoi que... J'avais dit que l'obligation continue sur octobre, hein, si vous vous souvenez bien, c'est juste, juste le jeu d'avant, hein, et que sur novembre, il, y allait, il y allait y avoir une escalade de la violence. Hein, et sur décembre aussi. Et que ça devrait normalement s'arrêter, normalement, effectivement, plutôt dans ces eaux-là, novembre-décembre. Bon... Donc, ça veut dire que sur octobre, ça va déjà euh, patiner dans la smoule, si on peut dire. Hein, cette histoire de passe. Je pense que c'est ça. On va, on va revoir avec le mythos. Donc, il euh, y a la CGT qui a appelé à, grève, à la grève. Hein. Ben, déjà, octobre, bof, hein, le passe, il, je vous le dis, il va ramer dans la smoule, enfin, pédaler dans la smoule. Alors, ici. Bon, ça, ça peut être justement les manifestations. Hein, les gens là, euh... enfin, y a, alors il y a plusieurs animaux. Hein. Alors, ça, ça fait penser en fait euh, à des gens qui viennent de différents milieux, si vous voulez. Hein. Parce qu'il y a plusieurs, il y a les lions, il y a les oiseaux, il euh, y a quelqu'un qui joue justement euh, avec de la, de la trompette. Non, c'est pas de la trompette, c'est euh, je sais pas quoi comme instrument. Donc c'est quelqu'un qui ramette les foules, ça. Hein. Bon, donc euh, les manifestations, oui, ça va déjà euh, encore une fois ralentir fortement le, le, le truc. Ici, alors là, on a c'est que... Parce que le mariage, ça fait penser à une alliance, quand même. C'est comme si, en fait, on avait un personnage qui arrivait ici. Une espèce de reconnaissance. Vous voyez, en fait, vous avez ici le pape, normalement, qui euh, qui marie les deux personnes-là. Donc, ça fait penser quand même à la reconnaissance de quelque chose, de quelqu'un d'officiel. Alors, c'est pas forcément une union, hein. Mais bon, en tout cas, c'est une personne importante. Donc, il y a quelque chose sur novembre qui va qui va arriver. Et décembre... Ouais, alors décembre, par contre, là, on a cette histoire de drapeau cassé. Et ça, ça peut être aussi encore des, euh, des attentats. Ça me vient de me venir à l'esprit. Je vous dis, hein, il va vraiment falloir, falloir, falloir s'attendre à des événements très lourds. Encore une fois, moi, j ai, j ai, il est parfaitement possible que je me sois plantée au niveau du temps. Mais bon, euh, voilà. C'est ciblé au, octobre. Et puis, si ça se trouve, ce que j'ai sorti, ça va être en novembre-décembre. Bon, peu importe, c'est pas grave. Je vais vous le dire de toute façon. Hein. On verra après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur novembre, il y a un événement important, là, qui va faire euh, en sorte que euh, le gouvernement va devoir faire des concessions, mettre de l'eau dans son vin, et puis des clarifications aussi. Et là, sur décembre, on l'avait vu tout à l'heure, euh, il y avait encore de la fumée, donc là, euh, ça va fumer, justement. Bon. OK. Ben, ça veut dire qu'à mon avis, euh, oui, novembre-décembre. Les manifestations vont retarder quand même les choses. OK. Donc vous voyez, hein, c'est dans pas très longtemps... Alors, on va faire euh, la fin des masques. Alors, je sais que j'avais fait un tirage, moi, il y a plusieurs mois de ça. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Et j'avais dit avec euh, le Béline et le 32 que ce serait plutôt le plutôt le tout début 2022. Bon, on va voir si c'est ça. Euh, donc, je vais refaire encore un jeu. Repose. Non, avant, on va finir. On va faire les choses de façon pratique hein, et cohérente. On va finir avec le 32 quand même. Allez, il faut être logique dans la méthode. Donc, je vais vous faire le 32 pareil pour octobre, novembre, décembre, pour le pass. Hein, puis après, on passera au troisième. Il faut quand même être, être logique. Alors, en octobre, 8 de cœur. Bon, c'est l'espoir. L'espoir, justement, avec les manifestations. En novembre, il y a le 7 de cœur. Bah, c'est un peu pareil. Hein. Et décembre, il y a le valet de trèfle. Bon, bof. Là, ça me répond pas. <rire> ça me répond pas. Bon, OK. Mais c'est curieux parce que là, je ressors les enfants, là, curieusement. Bon, vous voyez, en fait, je me suis déconcentrée. Je n'aurais pas dû. Bon. Avec le 32, il ne va pas nous donner des informations. Allez, on va regarder la fin des masques. Voilà. Alors, on va regarder la fin des masques parce que ça, euh, pour moi, c'est aussi... Euh, c'est horrible, hein. Franchement, Une euh... y à a vraiment marre. Bon, alors... Bon, ici, ils vont un peu alléger chez nous quand même. On n'a plus besoin de le porter quand on fait les fils. Enfin, quand on est dans une file d'attente ou ce genre de choses. Mais enfin, bon. Ou bon, le parking, il me semble qu'on a... on peut aussi l'enlever. Mais enfin, c'est des petites concessions, quoi. Alors, la fin des masques. Alors, c'est pareil. Hein. J'ai euh... un voyageur ici et j'ai des victimes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a des nouvelles qui sont en route mais que quand même, quand même, on a toujours cette histoire de victime. Bon, ok. Alors, la fin des masques. On va regarder. Ben, les victimes, ça fait penser aux enfants quand même. Parce que, autant pour nous, bon, on est adultes, mais autant pour les enfants, les conséquences sont plus que dramatiques. Hein. Alors, encore bon, la cabane, c'est fou. Ça fait deux fois que je le sors cette fois. La même place en plus. Les masques, ok. Là, on a effectivement des gens qui euh, qui observent. Ici, ouais, donc ça, c'est l'homme médecine. Ouais, donc, il y, y a des gens quand même qui vont intervenir au niveau du domaine de la santé, là. Ah, et, et là, on a le peintre. Ouais, alors, ça me fait penser à quoi, ça ça me fait penser quand même qu'il y a des gens qui vont certainement en parler. Euh, qu'il va y avoir peut-être des assouplissements à ce niveau-là. Parce qu'au niveau médical, c'est pas bon. Mais c'est pas encore tout de suite. Hein, hein, y a le... Vous voyez, il faut regarder de loin. Donc ça se rapproche, la fin des masques. Mais c'est encore assez loin pour l'instant. Pour l'instant, je me dis que de toute façon, dans les pièces fermées, euh, il faut le garder. Mais que les gens, y rêvent quand même... Euh de sortir de ces histoires de, de, justement d'enfermement. Hein, parce que le masque, c'est aussi ça. Hein. Il y a vraiment un espoir d'en finir avec tout ça. Bon. Ok. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bien. Et là aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions justement pour, euh, pour arrêter tout ça. Euh, donc, on va aller regarder. Alors déjà, je n'ai pas tout à fait encore la réponse, mais presque. Est-ce que ça va s'arrêter Ouais, j'ai la mort. Bon, ça va s'arrêter, le masque. Alors, on va essayer de voir quand. Euh, donc, je vais prendre Mythos. Voilà, j'aime bien ce jeu-là. Je le montre, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Donc, est-ce que ça va s'arrêter sur octobre Ça m'étonnerait, mais enfin, bon. On va quand même poser la question, hein. Alors, j'ai le lion, j'ai deux lions. Le lion et la lionne. J'ai l'impression que ça pourrait être assoupli. Dans certains endroits, parce que dehors, là, ça me montre la nature. Alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais il est possible que dans certains endroits, on n'ait pas besoin de le mettre. En novembre, mais enfin, j'aimerais qu'il soit abandonné complètement, moi. Hein. En novembre, non. C'est là, le jeu me montre qu'il faut encore regarder vers le futur. Il y a une porte qui est ouverte, ici. Hein, vous voyez, là, c'est le passé. C'est quelqu'un, en fait, qui a deux visages. Hein. Il y en a un qui regarde bah, derrière, hein, puisque là, le visage est dans le dos. Donc, c'est le passé. Et l'autre qui regarde le, le futur, le, le présent, le futur. Et la porte est ouverte. Donc, il y a, il y a vraiment quelque chose qui bouge plutôt sur novembre. Hein, puisqu'il y a une porte qui est ouverte. On est d'accord. Hein. Vous me suivez. Hein. Et alors, sur décembre. Donc là, il y a encore une porte qui est ouverte. Et plus de lumière déjà. Ça fait deux fois quand je sors la porte ouverte. Hein. Bon. On va remettre quand même une carte sur décembre parce que j'ai pas l'impression, en fait. Vous voyez C'est une porte ouverte, une porte ouverte. Donc, ça voudrait dire qu'en décembre, ça continue et que ce serait vraiment plus l'année prochaine. Eh bien, on va, on va poser la question. Est-ce que ce sera plutôt en janvier 2022 Ah Il y a l'espèce d'oiseau qui traverse, là. Ok. C'est déjà pas mal par là. Hein. Donc, euh, est-ce que ça pourrait être le début d'année En tout cas, il y a le pont traversé. Le pont traversé, c'est comme si on avait justement euh, traversé l'épreuve. Donc, euh, est-ce que tu peux me... Je donne au jeu. Confirmer. Oui. Il va y avoir des grandes réunions, en tout cas, des grandes discussions à ce sujet. Moi, je dirais vraiment... Allez, on va dire début 2022 pas vous dire le mois de janvier ex ex expressément, parce que bon, c'est pas ça, je vais me faire incendier après, mais moi je dirais bien le premier trimestre 2022, allez, il y a épreuve traversée ici, et puis là, il euh, y a vraiment des gens qui vont vraiment discuter. Hein. On va regarder avec euh, euh, avec le 32, en espérant qu'ils me, ré qu me répondent, je suis en train de les mélanger en plus, là, attendez, je les ai mis sans dessus, dessous, voilà, on va les remettre dans l'ordre. Donc, on va demander euh, la fin du masque sur 2021. J'y crois pas regarder. En plus, j'ai cette carte-là qui vient de tomber du jeu, non. C'est le retard. Donc, ce n'est pas sur 2021. Je n'ai même pas besoin de demander octobre, novembre, décembre. Là, le jeu me le dit, c'est pas tout de suite. On va demander, est-ce que c'est sur 2022 Donc, on va regarder euh, à partir de janvier. Allez. Ouais, pas encore. Si je vous dis, il va y avoir des, des espèces de réglementation là. Hein, c'est l'espèce de réglementation, là. C'est encore un peu des contraintes. Euh, on va discuter. Donc, ça... Il y a vraiment, effectivement, des, des gens... épreuves traversées. oui. Mais euh, ça, va dé, ça va être débattu, en fait. Oui. Par contre, le 10 de coeur, après, c'est beaucoup mieux. Et là, on est sur février. Donc, c'est ça, mon avis, hein. Janvier, épreuve traversée. On va regarder, est-ce qu'il y a encore le virus Enfin bon, c'est bien qu'il n'y ait plus là, mais enfin bon. Hein, officiellement, on entend autre chose. Mais bon, là justement, ça peut être tout ce qui est du contrôle. Vous hein, voyez, il y a encore un peu le contrôle là. Mais là, ça change hein, complètement à partir de février quand même. Et voilà, donc ça c'est la fin, la rupture. Bon, donc effectivement, moi je dirais bien encore une fois le premier trimestre 2022 euh, avec euh, des, des débats, des discussions à ce sujet épreuves traversées, Donc est-ce que c'est la fin de tout, de tout ça Et puis on arrêtera en février. Bon voilà, en tout cas c'est mes petites euh, mes petites cartes qui me disent ça, mes petits ressentis. Donc euh, j'ai fait les trois questions. Euh, la plus difficile euh, étant la première où dans là on a beaucoup de violences qui ressortaient, notamment par rapport à l'obligation. Hein. Et donc, effectivement, étant donné que je vois beaucoup de violence, il n'est pas exclu qu'ils essaient, justement, euh, de faire passer cette obligation à toute la population. Ce qui ferait que ça expliquerait pourquoi ça dégénérerait autant. Hein. Parce que là, j'avais juste posé la question sur l'obligation euh, du, du, de, de la piqûre pour les certaines catégories. Mais il n'est pas exclu qu'ils l'étendent à tout le monde et que ça explique euh, ce que j'ai vu. Parce que là, on ressort quand même pas les mêmes choses. Hein. Voilà. Bon, bah c'était un petit tirage comme ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce tirage. Et je vais aller faire mon petit tirage Open Mind. A tout de suite pour ceux qui veulent regarder. Merci d'avance. Au revoir.